Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. Euh, nous allons voir comment réaliser ce type d'illustration Donc c'est une demande qui m'a été faite pour euh, la version 0.92.3 d'InScape euh, J'avais fait un tuto mais qui ne fonctionne plus donc, avec cette version là Donc on va tout de suite voir comment faire euh, Une petite chose aussi intéressante C'est que euh, ce type d'effet je peux rapidement l'appliquer sur euh, Par exemple sur une étoile Hop Grâce à la fonction combinée, vous voyez, on a en deux temps trois mouvements le récupérer l'effet réalisé. Allez, on va tout de suite voir ça. On va dans fichier nouveau. On va réaliser la moitié du cœur avec l'outil crayon ici. Donc il est paramétré avec ici, cocher, euh, créer un chemin de Bézier régulier. Avec un lissage à 50 et pas de forme, forme aucune. Donc avec la souris, je clique, je glisse. Je fais donc la partie gauche du cœur. Je sélectionne l'outil éditer les nœuds, ce qui me permet éventuellement de, de repositionner correctement les nœuds. Vous voyez, je clique ici sur le petit nœud ici je pour le déplacer. Je clique, je glisse ici. Voilà. En cliquant sur un nœud, on fait apparaître, vous voyez, les, les poignées. On peut cliquer sur le petit rond et on, on peut ainsi jouer avec la poignée. Là, on peut rendre, euh, mettre les poignées à la verticale. Donc, j'appuie sur CTRL. Et vous voyez, hop, les poignées sont ainsi à la verticale. Également ici, je mets la poignée à la verticale. Alors là, deux méthodes, on peut dupliquer cet objet-là, lui faire un... Alors, je vais un peu vite. Dupliquer CTRL-D, on peut faire un retournement horizontal. Tac. Avec CTRL, je reste bien à la verticale, à l'horizontale, pardon. Je sélectionne les deux objets. Avec l'outil d'éditer les nœuds, je sélectionne les deux nœuds en haut et les deux nœuds en bas. Et je fais ici joindre les nœuds, alors je clique soit là-dessus, soit je fais euh, euh, ctrl, CTRL J je crois, non, SHIFT J voilà, donc là c'est la méthode la plus classique euh, voilà, on va faire une autre méthode avec un nouvel outil qui se situe dans les effets de chemin je clique ici sur le petit plus, et je vais choisir reflet miroir, voilà donc vous voyez, c'est quand même assez pratique. On peut cliquer sur « Fondre les chemins ». Et ce qui nous permet, lorsqu'on déplace ici la ligne verticale, d'obtenir un cœur différent. Voilà, comme ceci. Donc c'est une autre technique. Une fois qu'on est satisfait, on, on convertit notre objet en chemin. Voilà, c'est plus propre. C'est plus simple. Hum. Euh, on, va, euh, ah oui, on va, avec l'outil crayon, créer un petit objet sur lequel on va appliquer un effet de chemin qui s'appelle « Cloner le chemin original ». On ajoute. On va sélectionner notre cœur, on va dans « Édition copier » et on va coller notre cœur ici, de façon à ce que l'objet, celui-là, réceptionne euh, la forme de notre cœur. Donc on vérifie, effectivement, si je modifie celui-là, celui-ci réagit comme un clone. Donc à cet objet, on va lui appliquer ici un, une hachure, on ajoute. Alors la hachure, on peut en principe, voilà il y, y a ces petits pictogrammes là qui apparaissent, on peut réduire, euh, c'est-à-dire contracter les hachures, et on peut également avec ce petit losange là, donner un effet d'arrondi. Vous voyez, d'un côté, de l'autre, en haut, en bas, donc ça c'est très très sympa. Voilà, hop on a sûrement d'autres effets. Euh, je vais dupliquer cet objet, CTRL-D, ou je peux aller là-dessus, ou édition Dupliquer. Je vais supprimer les hachures et je vais mettre un petit effet de croquis. Donc j'ajoute. Je supprime le fond gris. Alors pour supprimer le fond gris, je clique sur la croix. Et on va régler un petit peu ici les paramètres, c'est-à-dire que la longueur maximale, on va mettre à 10%. Euh, le décalage moyen à 1, de et le tremblement à 1, de façon à resserrer un petit peu euh, les lignes ici. On va diminuer un petit peu l'épaisseur des contours, donc je fais un clic droit ici, et je vais choisir 0,25. Euh, je zoome on voit que dans les hachures, il y a un fond gris, alors je vais supprimer le fond. Ou alors non, je vais plutôt mettre un, un fond de couleur rouge, donc j'appuie euh, ici sur la couleur rouge et je vais supprimer le contour, donc pour supprimer le contour j'appuie sur shift et la croix, ou alors je crois que je peux cliquer sur la croix ici et la glisser dans contour Eh bien ça marche pas, bon c'est pas grave, shift et la croix euh, une dernière petite chose, je sélectionne ici mes hachures, je les duplique, alors pour dupliquer on a vu que c'était... Euh, ce petit pictogramme là, ou CTRL-D, et là je vais mettre un petit flou, alors pour mettre un flou, je clique sur euh, ce petit pictogramme qui me fait apparaître la fenêtre fond et contour, et je vais mettre un petit flou, voilà, comme ceci, je déplace un peu, alors je désactive le magnétisme, voilà, et je place mon flou à l'arrière-plan, voilà. On va voir maintenant comment, euh, ben, rapidement utiliser euh, cet effet sur notre étoile, donc je fais une petite étoile, je convertis notre étoile en chemin, je place cet objet là à l'arrière-plan, donc je clique là-dessus, je sélectionne avec shift mon petit cœur et je vais dans chemin et je fais combiner. Et voilà. Donc par exemple si on veut l'appliquer sur un carré, bah, c'est pareil, je fais un petit carré. Par contre, oui, c'est important, si on veut garder ces deux formes-là, euh, je les duplique, je les mets de côté. Alors, CTRL-Z, il faut tout sélectionner. Voilà, je duplique, CTRL-D, euh, et je convertis tout ça. Alors, d'abord, il faut couper le lien du clone, je crois, et convertir en chemin. Voilà, à ce moment-là, je suis sûr de garder ces deux objets. Donc là, j'ai mon euh, carré, je convertis en chemin, je le place à l'arrière-plan, je sélectionne ces deux objets, je fais chemin combiné ou CTRL-K. J'ai plus qu'à supprimer ces deux-là s'ils ne m'intéressent pas. Voilà. Euh, voilà pour ce, ce petit tuto, j'espère qu'il vous sera utile. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.